Salut à toi et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo unboxing de ceci. L'édition ultra collector et ultra limitée de Jack 3 que j'ai reçu bah, la semaine dernière pendant mon tour de France euh, NSTG. Nous sommes tous gamers, c'est vrai que sur Naughty Dog Mac c'est un, un de mes nouveaux sites de cette année, donc tu connais peut-être pas le, le projet, mais c'est un projet... Où je pars pendant une semaine, donc cette année c'était 10 jours, à la rencontre de joueurs en situation de handicap avec deux collègues de notre site, Rockstar My pour partir à la rencontre de joueurs en situation de handicap et réaliser un documentaire. Donc tu vas en entendre parler très bientôt parce que je suis en train de monter ce documentaire qui sortira en octobre. Et pendant mon absence, j'ai reçu mon édition Ultra Collector, Ultra Limitée de Jack 3 sur PS4. Pourquoi ultra collector Pourquoi ultra limité Tout simplement parce que c'est la première fois que Jack Indexer, Jack 2 et Jack 3 sont proposés en édition physique sur PS4 Dans une édition collector avec tu vas voir tout ce que contient le, le, le packaging Ici tu retrouveras l'unboxing de Jack 2 que j'avais fait en juillet Pour Jack Dexter malheureusement elle m'est passée sous le nez au moment où j'étais en train de payer n'avais pas rentré mes informations de paiement du coup bah, ma dernière édition m'est euh, passée sous le nez et pour Jack X, elle n'a pas encore été mise en vente, mais ça ne devrait pas tarder. Donc, si je dis pas de bêtises, elles sont limitées à 1500 exemplaires dans le monde. Euh, ou 3000, je sais plus, et juste l'édition physique, la, la, la boîte euh, sans le, le, le collector, limitée à 7500 exemplaires, euh, si je dis pas de bêtises, je suis pas trop sûr de mes chiffres, mais en tout cas voilà, c'est à moins de 10000 exemplaires dans le monde, euh, donc, et c'est une seule vente, c'est à dire que c'est fini, il n'y en aura plus mis à part de les trouver sur Ebay, euh, en enchère et là les prix sont catastrophiques, et ben voilà, donc c'est pour ça que ça part très très vite, donc si tu es intéressé par Jack X qui est la dernière édition qui sera mise en vente, euh, surveille bien notre site et nos réseaux sociaux parce que on va l'annoncer dès que ça tombera euh, En tout cas, là on va faire vraiment, je ne l'ai même pas ouverte Vraiment là, contrairement à Jack 2 que j'avais un peu vérifié J'ai juste pré-ouvert chaque euh, objet pour ne pas passer euh, 10 ans euh, sur les emballages Mais là je vais vraiment découvrir avec vous Donc voilà, Donc, on va commencer directement par entrer dans le vif du sujet Donc déjà la boîte c'est comme Jack 2, on dirait un livre avec la larme de Jack euh, le logo Jack 3 en, en feuille d'or devant le logo PS4 qui est magnifique. la Naughty Dog. Derrière, la petite patte Naughty Dog. Bien entendu, comme le Jack 2, dans la description de la vidéo, tu retrouveras un lien vers notre site avec un unboxing écrit, on va dire, avec des photos en, en, en HD. Première chose, la carte Limited Run qui, euh, donc c'est plutôt de ce côté... Qui est la carte de certification. Donc moi, c'est la numéro 370. Donc voilà, une carte bien sympa. Premier objet directement, le fusil de Jack. Qui est tout simplement magnifique. Donc bien entendu, on ne va pas le poser comme ça. Mais regarde ce qui se trouve ici. On a un support avec le logo Jack 3. Et du coup, on va venir poser cette arme. Donc où est-ce qu'on la pose Voilà, ça va être comme ça, je pense. Voilà Et là, c'est tout simplement I classe, je vais directement pouvoir la poser juste ici, hop voilà, dans le décor Jack 3, elle est magnifique comme dans Jack 2, nous avons une carte mémoire, donc là Jack 2, c'était une rouge là c'est une bleue, et c'est carte mémoire qui est de 16 gigas c'est plutôt beaucoup, avec les pattes Naughty Dog, et en fait c'est en réalité euh, tout simplement des clés USB donc c'est tout simplement hyper méga giga classe donc là encore ça va venir dans le décor nous avons également la design bibble qui est tout simplement l'art euh, euh, donc comme la, le packaging en marron, feuille pelliculées dorée euh, jack 3 pour le logo sur le côté jack 3 la petite patte des dogs et derrière logo playstation et la petite patte et bah quand on feuillette, donc là je vais le découvrir parce que j'avais pas feuilleté juste avant Et bah voilà, on a... On a des images du développement du jeu et c'est tout simplement magnifique. Donc là, on a 10, euh, 10 parties Jack and Dexter, les, les méchants, les castings, les caractères secondaires, les ennemis, les gadgets, les véhicules, euh, l'histoire, les level art. Donc là, voilà, on a le, les croquis. de. Donc ça, c'est pour Jack 3. Voilà, donc à la base, Jack devait ressembler à ça dans Jack 3. Puis peu à peu, on arrive à la version finale. Donc qui est, elle doit être disponible bon non c'est vraiment celle là donc là voilà, on peut voir ici dans Jack 3 on a donc, on va essayer de voir donc là ça va être tout ce qui est méchant donc les ennemis, c'est excellent, donc pareil je montrerai des photos, je pourrais pas tout mettre malheureusement, mais j'en montrerai une bonne partie et comme j'avais dit je vais sans doute faire un gros dossier sur les développements des Jack and Dexter et parler d'un certain Jack 4 qui était en développement. Et on a pas mal de croquis et je vous remettrai sans doute tout cela pour que vous puissiez le voir en détail. Nous avons également du coup eh ben, la version PS4 donc de Jack 3. Donc euh, là voilà, je vais commencer un peu à l'ouvrir parce que sinon j'ai dit je vais y passer 3 heures, ça ne va pas être très intéressant. Et donc du coup on va découvrir parce que comme dans Jack 2, on a une... Euh, hop donc là c'est bien entendu l'intérieur, on a la jaquette réversible, donc la jaquette réversible c'est celle euh, de la version PS2 d'origine, et là ils nous ont mis une nouvelle version PS3 qui est beaucoup plus sympa je trouve, donc je vais garder celle-là avec le CD qui est très semblable à la version PS2 également, la version PS2 euh, donc c'était américaine je sens, je pense, si je m'en rappelle plus, si la version européenne avait la même, euh, la même jaquette nous avons à l'intérieur le petit fascicule Jack 3 qui est si rare et qui nous explique bon, vraiment, c'est le même que sur PS2. Donc les, les différents véhicules, les différentes armes, comment jouer, les maniabilités, la map, c'est génial. Franchement, euh, voilà, donc là on a les armes, etc. Donc ça c'est vraiment, c'est quelque chose qu'on a plus maintenant. Hein. Bon, ben, avec tout ce qui est l'écologie, de fait de ne pas imprimer de nombreux papiers, d'avoir tout le temps dématérialisé, je suis pas contre cette... Cette, euh, cette politique, mais c'est vrai que ça manque un peu d'avoir une petite fascicule dans les jeux. Nous avons le poster collector. Donc là, je vais le découvrir pareil, en même temps que vous, j'ai rien, rien regardé. Donc, nous avons d'un côté, donc bah voilà, en fait, c'est la jaquette qui je trouve très, très classe. Hein, je, je sais pas ce que vous en pensez, mais la jaquette de Jack 3 est vraiment très, très classe. Et derrière, nous avons... Une poster alternative, bon personnellement je préfère le, le premier que je vous ai montré Hop. nous avons ensuite alors ça c'est quelque chose que je kiffe vraiment la soundtrack en CD donc il y a trois CD donc, pareil j'enlève tout ça il y a trois disques alors là il y a 19 plus 17 plus 67 musiques, donc bon, il y a plus de 100 musiques réparties sur trois CD donc on va essayer de l'ouvrir donc la partie 3 Hop, je vais essayer de ne pas tout casser. Donc tout décoré forcément aux couleurs de Jack 3. Le CD qui est comme cela. Qui est vraiment sympa. Et pour les deux premiers qui se trouvent juste là. Tac. Nous avons forcément Jack et Daxter. Et derrière. Hop. J'enlève. Oh sympa, c'est très très sympa l'image en noir et blanc de toute la, la bande qui se trouve dans Jack Dexter 3 Donc voilà, le, la boîte qui est aussi magnifique euh, Donc comme celle-là, celle de Jack 2 Qui est vraiment sympa Et on termine cet unboxing avec les cartes, les cartes collector Donc là aussi je ne les ai pas découvert, j'ai juste ouvert le paquet pour pas trop galérer pas trop l'abîmer justement donc, bah, ça commence directement avec cette image très classe que j'adore euh, celle de, de tous les personnages Donc là elles sont brillantes les classes Derrière on a Jack 3 donc très sympa Là Jack et Dexter Donc ça là c'est ça dans leur véhicule Donc c'est comme le poster Très sympa également Donc ça là avec le grand méchant Derrière c'est des, des cartes Très très très classe Le logo Hop. Donc ça c'est la jaquette originale Qui est vraiment sympa également ça, c'est la nouvelle jaquette que j'aime beaucoup aussi. Et donc ça, c'était un artwork qui avait été utilisé à l'époque. Donc voilà, voilà pour cet unboxing de Jack 3 Collector. Donc tu le retrouves dans la description de la vidéo, un article avec les photos. Ce sera beaucoup plus sympa pour, le, pour, les, pour les voix. Euh, maintenant, il ne manque plus qu'à attendre Jack X, la dernière, donc, qui devrait être proposée cette année. Alors pour rappel, c'est en décembre 2018, juste avant l'ouverture de Naughty Dog Mac, que Limited Run Games a annoncé son partenariat avec Naughty Dog pour euh, mettre en édition Collector, pour la première fois en version physique, les 4 Jack and Dexter. Le premier était en vente dès décembre, Jack and Dexter, celui que j'ai loupé. En janvier, c'était Jack 2, qui devait être livré pour mars et que j'ai reçu en juillet. En février, c'était Jack 3 que je devais recevoir en mai et que j'ai été euh, livré en août. Donc voilà, les méthodes de Red Game sont pas trop euh, à l'heure. Et Jack X devait être balancé dans la foulée. Voilà, malheureusement, on n'a toujours pas d'infos, donc je pense que ça va arriver pour cette fin d'année. Donc si tu es intéressé, surtout que voilà, un collector comme ça, donc celui qu'on vient de voir, et comme celui de Jack 2 qui propose à peu près les mêmes, euh, les mêmes composants, c'est euh, 80 euros. Voilà. Euh, trouve moi un collector à 80€ donc ok c'est un vieux jeu d'accord ça a plus de 10 ans Mais voilà pour des goodies, pour une soundtrack en version physique, pour un, un artbook Pour euh, pour le, le, le petit collector, les petits logos parce que pour Jack 2 c'était cette amulette qui était vraiment très très sympa également euh, Pour tout ce qui est proposé je trouve que c'est quand même plutôt raisonnable Donc moi je, je trouve ça très très sympa donc voilà, donc à pas louper pour Jack X, nous, moi je vais faire tout pour pouvoir l'avoir. Comme ça, j'aurai au moins les trois les les derniers jeux et j'essaierai de trouver une version pas trop chère de Jack and Dexter. Parce que si tu le loupes et que tu veux aller sur eBay, euh, j'ai regardé pour Jack and Dexter, ça tourne autour des 400 euros. Alors à la base, ça faisait 80 euros. Donc ça multiplie le prix par 3, 4. Donc autant te dire que ça fait un peu mal. Mais voilà, je pense que tôt ou tard, il faudra que je succombe parce que je ne vais pas pouvoir rester avec une collection incomplète. Mais voilà, il faudra déjà pas louper Jack, euh, Jack X qui sera proposé. Donc en général, c'est un vendredi qui le met en ligne. Et il y a deux slots. Un premier à 16h et un premier à minuit. Donc voilà, donc euh, si par exemple, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est. Euh, 3000 exemplaires je crois qu'il y a 1500 exemplaires qui sont mis en vente à 16h et 1500 exemplaires à minuit donc voilà si tu loupes la première fois tu peux te rattraper mais une fois que tu as loupé la deuxième vente c'est terminé et pour avoir fait donc toutes les ventes en moins de 5 minutes ça part donc autant te dire qu'il faut surveiller notre site Surveillez nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, euh, dans la description de la vidéo tu auras tous les liens pour nous suivre, comme ça tu es sûr de rien rater. Et lorsque c'est en vente, lorsque c'est annoncé, on l'annoncera. Si tu as aimé cette vidéo, on oublie le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as suivi nos actualités cet été, c'était calme, mais on a recruté une Dream Team en, en, en tant que staff. Vraiment, on a des, des personnes très talentueuses, autant en tant que rédacteur que vidéastes. Et euh, on nous a prévenu de nous tenir prêts pour la fin d'année. Donc autant vous dire que les choses vont s'accélérer sur Naughty Dog My. Donc s'il y a une, un seul endroit où il faut être, bah, c'est bien ici. Donc abonne-toi et suis-nous de près parce qu'on peut tout juste te dire une chose, c'est que ça va envoyer du lourd Alors, pour cette fin d'année 2019 et pour le début d'année 2020. Salut à tous